Voilà donc C'est un dessin que j'ai réalisé l'œil à l'oculaire. Et pour réussir ce tour de force, avec une petite lunette de 70 mm, voici ce qu'il vous faut. Alors, ce dessin est le fruit de à peu près presque trois heures de travail. Il y a eu énormément d'observations préparatoires à ce dessin. Il a fallu que j'observe longtemps la nébuleuse. Donc Je l'ai observé sans le filtre, je l'ai observé avec le filtre. Il est évident que ce dessin, c'est pas ce que j'ai vu à l'oculaire quand j'ai mis l'œil à l'oculaire. J'ai d'abord vu les, les nébulosités assez vagues. Au fur et à mesure que euh, eh bien, la topologie de la nébuleuse euh, s'imprégnait sur ma rétine euh, et également s'imprégnait dans mon cerveau, c'est un peu le même travail finalement euh, que le stacking des astrophotographes, mais là c'est le cerveau qui va faire le travail. On va, Moi j'ai vu d'abord cette vaste nébulosité. Je n'avais pas vu encore les, les nuances de magnitude au niveau du nuage. Mais une fois que je m'étais imprégné de cette vaste nébuleuse, hein, en reposant mon œil quelques minutes, en revenant une deuxième fois sur la nébuleuse, tout ce que j'avais déjà entrepris, de mémoriser, eh c'était quelque chose, un travail que je n'avais plus à refaire. Donc je me suis concentré un peu plus sur d'autres détails, et notamment eh bien, cette, cette lagune hein, noire. Cette lagune noire, au départ, n'est pas apparue tout à fait euh, comme ça. Hein. Je n'avais pas, la, pas cette, ce dégradé ici, j'avais juste une espèce de, de fer à cheval noir. Mais au fur et à mesure, eh bien, ces détails se sont révélés, parce que j'avais... En tête déjà tout le reste, je n'avais pas retravaillé ce détail-là. Je me suis focalisé sur certaines parties. Euh, ces petits nuages ici, cette division, hein, parce qu'il y a effectivement une division ici. Euh, tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé bien après la première vision. Donc la première vision que vous avez à l'oculaire, ce n'est pas ça. Et nombreux sont les astronomes euh, amateurs qui se contentent juste de regarder un objet cinq minutes donc ils vont voir juste une tâche floue, hein, c'est un peu dommage s'il restait 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes à observer la nébuleuse avec des temps de repos au niveau de l'œil et hein, en faisant cet exercice mental de ce qu'on ce qu a déjà observé n'est plus à observer mais il faut aller voir encore plus profond, couche par couche, hein, on va de plus en plus aller vers les détails Hein, puisque euh, généralement quand on pose son oeil sur l'oculaire dans les premières minutes, bon, on est assez déçu. Et puis après on, on va aller dans le détail, on va aller voir les petites étoiles de magnitude de plus en plus faibles qui clignotent à peine, c'est imperceptible, c'est le petit clignotement, donc au départ on n'est pas sûr qu'il y a une étoile à cet endroit là, Et, au bout de 10 minutes, à force de voir ce clignotement toujours au même endroit, eh bien on se rend compte qu'il y a une étoile à cet endroit-là. Et euh, donc, on enrichit le, le champ de l'observation. Donc, l'astrodessin, en dehors du fait de faire quelque chose de joli, de beau, bon, quand, on est, quand on a un, un petit don pour le dessin, c'est tant mieux, hein tant mieux pour vous, tant mieux pour le dessin, il sera joli, mais même si le dessin est moche, c'est pas grave, c'est franchement pas grave. L'astrodessin, c'est avant tout un exercice de gamme pour que l'œil travaille, pour que le cerveau puisse travailler également. Et puis on va être de plus en plus fin au niveau des, des, des, des différences de, de, de magnitude, hein, puisque là on a quand même des, des différences de magnitude hein, au niveau du nuage hein, qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite. C'est beaucoup plus tard. Alors pour ce dessin, vous avez pu voir que j'ai utilisé un filtre UHC, mais attention, ce filtre UHC, je l'utilise euh, pas tout le temps. Euh, les dix premières minutes, j'ai observé la nébuleuse sans le filtre, ce qui m'a permis de me focaliser d'abord sur les étoiles. Ce sont les étoiles qu'on voit. On ne voit pas la nébuleuse, ou on la voit très peu. Donc on va repérer les étoiles, ce qui va nous permettre de poser les étoiles fortes. Après, on vise le filtre à l'oculaire, on observe, et effectivement le nuage apparaît, les, les étoiles très faibles disparaissent, et il ne reste que les étoiles fortes. Ce sont des repères, des jalons. Et ensuite, on pose la nébuleuse dessus. Et ensuite, on retire le filtre euh, 10 minutes avant la fin de l'observation. Et là, on va venir poser les petites étoiles, les étoiles très faibles, qui réapparaissent par contraste, puisque comme on a retiré le filtre, on ne voit plus la nébuleuse, mais on revoit les... apparaître les... les petites étoiles et on peut les placer sur notre dessin. Techniquement, maintenant, avec les outils qu'on possède, voilà comment on va faire. Donc je vais retirer ce dessin et puis on va, le, on va le refaire si vous voulez. Alors pour refaire ce dessin, on va utiliser différents crayons. Alors, voici les crayons, les quatre crayons que j'ai utilisés. Alors j'ai utilisé d'abord celui-ci et c'est un, un Faber Castle, pardon. Voilà, ça c'est la collection. Et c'est un Farber Castle euh, blanc 101. Donc, mine bien, bien taillée hein, pour faire des, euh, des ronds bien précis. Donc, ce crayon, c'est un crayon qui va me permettre de poser les étoiles. D'accord Ensuite, on a du Chinese White hein, Dervent Drawing. Un petit crayon très sympathique aussi. Ça, ça va me permettre de déterminer à peu près la la, la nébuleuse dans son ensemble. Ensuite, on aura le Derwent Drawing euh, Black, euh, ivory, ivory Black. Donc ça, c'est un crayon sombre, très sombre, et ça, ça va me permettre de faire la lagune. Et puis pour terminer, c'est un crayon compté à Paris, Pastel 13, très très euh, friable, et avec une râpe on va également donc on va venir faire toutes les nuances au niveau de la nébuleuse alors on va utiliser également des estompes pour étaler le graphite Voilà. donc la technique c'est de faire des ronds en tournant le crayon Une fois que ce travail est fait, donc ça, peut prendre, euh, ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes pour bien poser euh, les étoiles. Hein. Faut pas hésiter à euh, gommer. Alors, au niveau de la gomme, je vous présente un instrument fabuleux la gomme mi-de-pas. La gomme mi-de-pas, alors j'en ai quelques-unes d'avance. Voilà gomme de pain euh, Monali, donc ça c'est, euh, ça coûte 99 centimes hein. et ça fait une pâte comme celle-ci. Ok, Alors une pâte, ça permet de faire par exemple, des becs, ça permet de faire des tranches très fines, ça permet de faire des tampons un peu plus épais, bien plats. Alors si on veut retirer euh, une étoile qui n'est pas à sa place, hein, comme par exemple celle-ci, on y va à tâtons. Voilà, on a fait disparaître cette étoile qui n'est pas à sa place. Alors maintenant, on va poser le filtre UHC sur l'oculaire. Le joli filtre UHC, donc le Chinese White d'Erven Drawing. Donc, on a un joli plat, donc ça c'est super. Et on va venir et eh bien euh, bon, faire une, une nébulosité à peine marquée. Le but du jeu, c'est pas de dessiner la nébuleuse tout de suite, c'est plutôt d'en délimiter les, les contours. Euh, de la première lu euh, ce qu'on appelle la première lumière hein. celle qu'on a celle qu'on voit qu on... Euh, quand on n'a pas vraiment bien analysé le dessin c'est la... la lumière de base hein. donc euh... Euh, voilà ça c'est la nébuleuse qu'on aurait pu dessiner euh, voilà on rembarque euh, et c'est terminé mais on va aller beaucoup beaucoup plus loin Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper cette nébuleuse. Donc, on utilise une estompe. Voilà, la nébuleuse est devenue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, plus étalée. On peut s'apercevoir qu'au niveau de la, de la lagune, c'est devenu un peu plus flou. Hein. C'est pas... pas super, super, super. Voilà, on va continuer l'observation, et puis au fur et à mesure, on va, on va déterminer des zones plus lumineuses et moins lumineuses. Donc on, là, on va aller dans les gradients de, de magnitude dans le nuage. Le nuage peut paraître uniforme, mais pas tout à fait. J'avais constaté qu'il était beaucoup plus lumineux ici, hein, dans cette partie-là. Ici, à cet endroit-là, il y avait beaucoup beaucoup de scintillements donc il y avait pas mal de petites étoiles faibles ici, à cet endroit-là. Donc là, on va utiliser cette fois-ci un autre crayon, le fameux euh, Comté à Paris. Donc là, c'est de la pastelle. C'est de la pastelle. Et la pastelle, ça s'utilise avec un grattoir. J'ai encore la, la marque de, ma, de la pastelle que j'avais utilisée. Elle est peut-être même encore utilisable. Donc, on va venir gratter. On va venir faire de la poudre. Vous voyez ça ça poudre pas mal hein. on va prendre notre estompe donc un côté qui est plutôt propre on va venir venir chercher donc on va venir tapoter pour mettre de la poudre ici hein. et puis ensuite on va venir la déposer toujours en tapotant aux endroits les plus Lumineux, comme ça. Vous comprenez. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir étaler. étaler le graphite. Après, on fera un travail de, euh, avec la gomme mi-de-pain. Hein? Donc ça, c'est important. Donc voilà, grosso modo, ma nébuleuse. Maintenant, je vais travailler avec la gomme mi-de-pain et je vais retirer des zones où j'ai été peut-être un peu trop, un peu trop euh, généreux en lumière. OK. Alors maintenant, on va travailler la lagune, parce que la lagune, elle ne ressemble plus à rien. Notamment, euh, voilà. en observant correctement la lagune, on s'aperçoit qu'en fait, la lagune, elle, elle longe ici la série de trois étoiles qui sont ici. Voilà. À l'intérieur de la lagune, c'est vraiment très sombre. Donc là, on retire du blanc avec la gomme mi pain Oui, déjà, la lagune a, a, la, a une meilleure tête. Ici, j'ai peut-être trop marqué. Donc, j'utilise le plat. et J'enlève carrément trop de trop de lumière, ici. Voilà. Ici aussi, il y a trop de lumière. Et puis maintenant, avec le black ivoiris, venir ici dessiner ma lagune correctement donc là ici c'est un travail de perception un petit peu plus euh, poussé parce que là il faut vraiment uniquement observer la lagune avec euh, avec précision donc j'avais remarqué une espèce de, de petite, euh, un petit accident comme ça une sorte de petit euh, petit pic, voilà, il y a un petit pic. Voilà. et puis au fur et à mesure de mon observation ce petit pic s'est transformé donc quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus prolongé. C'était même carrément une espèce de, de coupure, comme ça. Donc ça, c'est à force d'observer. Ça, c'est arrivé quasiment à la fin. Ça. Je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est justement en me concentrant sur la lagune que ce détail est arrivé. Hein, vous voyez. Donc quand on se concentre sur quelque chose de précis, les choses deviennent de plus en plus nettes. Tant que je m'étais intéressé au nuage de gaz, la lagune franchement, je l'avais pas bien observé et une fois que voilà, le nuage de gaz s'était euh, terminé, je me suis observé, je me suis occupé que de la lagune. Voilà. Voilà et maintenant, on va redessiner les étoiles. Alors, pour redessiner les étoiles, on va reprendre notre, euh, notre premier crayon. Voilà. Et puis, une étoile, ici, au centre, dans la lagune. J'ai une petite étoile, ici. Voilà. Voilà, mes amis. On a refait notre dessin. Donc, vous avez pu constater que euh, l'estompe, c'est quand même quelque chose d'important. Qu'on y va par progressivité. Donc, on on commence par faire un contour plutôt général. Ensuite, on pose la lumière aux endroits où on a repéré plus de lumière. Ensuite, on travaille le nuage à la gomme mi-de-pain pour retirer les zones où on l'a peut-être un peu exagéré. Ensuite, on replace les étoiles. On dessine également les parties les plus sombres au crayon noir. Hein, et on peaufine les parties sombres. Parce que dans une nébuleuse, il y a toujours des parties sombres. Ça, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que de la lumière, il y a aussi de l'obscurité. Et on, il faut savoir dessiner la lumière et également dessiner l'obscurité. Voilà donc ce que ça donne. On a quasiment euh, un frère jumeau. Voilà. Voilà.